Bonjour à tous, je m'appelle Anthony, je travaille au service marketing chez Celsi et aujourd'hui j'aurais voulu vous expliquer comment celle-ci et la solution Moment interagissent de façon native. Tout d'abord Moment, qu'est-ce que c'est C'est une assurance à la facture contre le retard de paiement qui a été faite pour les TPE et PME. Ça veut tout simplement dire que si votre facture est acceptée par Moment, à la date d'échéance, Moment va vous verser 90% du montant de cette facture. Et dès que la facture sera réglée par votre client, vous recevrez les 10% restants. Et si jamais cette facture n'est jamais réglée, vous gardez les 90% avancés. Je vous montre comment connecter vos deux comptes en quelques secondes. Je vais tout d'abord sur Moment. Donc, Vous pouvez vous identifier si vous avez déjà un compte ou vous inscrire, ou même leur demander une démonstration. On va vous demander à quel type de compte vous voulez vous connecter. Vous allez tout simplement rentrer votre identifiant et votre mot de passe que vous utilisez tous les jours sur celle-ci. Sélectionnez votre compte à connecter. Et vous avez maintenant vos deux comptes, celle-ci et Moment, qui interagissent. Je vous fais une démonstration. Je vais sur mon compte celle-ci. Je l'enregistre. Et quand je retourne dans mon compte Moment, j'actualise. Et j'ai bien accès à la facture que je viens de créer. On va confirmer le nom de mon client. Moment va bien confirmer qu'on parle bien du même client. Je le valide. Et je vais pouvoir demander à ce que cette facture soit couverte. Comme vous pouvez le voir, nos deux solutions interagissent de façon native. Pas besoin d'aller créer vous-même une connexion via l'API ou via Zapier. Vous pouvez tout simplement connecter vos deux comptes. Et à chaque fois que je vais interagir d'un côté, je verrai des conséquences de l'autre côté. Elle a disparu car elle a été payée. Si je résume cette présentation à la création d'une facture dans celle-ci, elle va se retrouver dans votre tableau de bord moment et vous pourrez décider de l'assurer ou non. Si vous avez des questions, nous serons heureux chez celle ci d'y répondre. Vous pouvez tout simplement aller dans votre compte celle ci en bas à gauche, et accéder à notre chat. Vous pourrez parler à nos équipes ici à La Rochelle.